Excusez-moi, la seule fois ne serait pas long. Yacine, comment vas-tu Mais ce que je voudrais vous dire, cher peuple, cher ami, cher parent, d'abord, je remercie quelque part tous les communicants, activistes, lanceurs d'alerte, blogueurs, je ne sais pas. Moi, je vous dis merci partout. De, de tous les bords politiques, parce que moi, je me dis que nous avons réussi. Yula, bébé, comment vas-tu depuis la Hollande Nous avons réussi, vraiment manquant. Nous avons réussi, les informations qui viennent de Conakry, si vous les entendez, vraiment vous avez réussi dans votre combat, vous les communicants, vous les activistes. Nous avons refusé que les gens-là étalent leur vie, leur vol. Si on s'était tu, si on s'était tu, si on avait dit quoi, comme ça, fermer le bouche, les gens là allaient s'enrichir. Aujourd'hui, ils sont devenus milliardaires. Mais si tu sais ce qui les arrive. C'est qu'ils ont l'argent. Ils ont volé l'argent. Ils ont les maisons, mais ils ont peur. Et voilà le souci. Que moi, j'aime beaucoup ça. Voilà. Moi, j'ai. Merci beaucoup, Kanté. Moi, j'aime beaucoup ça. Ousmane, si c'est ok. Ousmane, c'est ok. Ok. Thank you, Ousmane, si c'est. Il Oui, Asata, bébé, Yula. Respect à toi, ma chérie. Vous savez. Euh, C'est vrai, oui, vous ne communiquez pas avec plusieurs personnes qui sont autour du CNRD autre, là. Mais je vous le jure, quand vous écoutez certains, surtout les dames du CNRD, les, ceux qui sont, si vous, les, si vous les entendez, franchement, mon chéri, comment vas-tu, mon amour FK Kourma, respect, mon amour. C'est-à-dire, si vous les entendez, vous n'allez pas croire. Moi, Benito, moi j'ai entendu qu'il y a certaines personnes qui ont été nommées, ils n'ont pas de budget. Mais, néanmoins, il... Mais dire que il y a certains chefs de cabinet, certains directeurs, certains inspecteurs qui ont été nommés, ils n'ont jamais vu un petit budget devant eux. depuis qu'ils sont nommés. J'ai dit non, c'est pas vrai. Mais on m'a envoyé mon document, il dit « Amato, regarde, mon grand frère inspecteur national, il faut voir. Ça fait cinq mois il attend un budget. C'est là, merci, il c'est là. » Cinq mois, il attend un budget. Jusque-là, il n'a pas vu ce budget. Mon ami, comment vas-tu faire ah, Jusque-là, là il n'a pas vu le budget. Alors, pourquoi il a Il dit, je veux te dire, tu as vu le département qui fait assez de photos, le département qui poste plus, c'est le ministère de, la, de sport. Tu as vu la dernière fois, ils étaient en train de laver le stade de 28 septembre. Je t'en supplie, Ils sont allés charger les camions. Hello, le pays là, Vous faites pitié. Il y a une direction générale de, de, de stade de 28 septembre. Mais je vous le jure, Benito, que vous merci, ma soeur chérie. Il faut aller voir. Partez, vous ils ont envoyé des camions pour laver un stade. Écoutez, laver un stade. Demandez à tous ceux qui ont, tous ceux qui, tous ceux qui ont les boutiques à côté du stade de 28 septembre. C'est des camions ils ont envoyés à l'autre pour laver un stade. Mais... Benito demande aux gens, il y avait quel genre de savon pour laver un stade. Le savon qui était là pour laver le stade. Mais le pays l'a fait pitié. Le pays l'a fait trop pitié. Il dit, mais ils ont lavé. Il dit, attends, je t'envoie le lien. Il faut cliquer voir si c'est faux. Il a envoyé le lien, j'ai vérifié, j'ai vu, ils étaient en train de laver le stade de 28 septembre. Laver. Après avoir perdu l'organisation de la Coupe d'Afrique. Après avoir perdu. La réception à domicile des, des champions, des clubs, des champions. La Guinée est obligée d'aller jouer, même en Sierra Leone, aller jouer au Libéria pour rencontrer un autre club, notre pays. Il dit, je vais aller au stade de lanse à la là. Je vais, te, je vais photographier les toilettes. Toilettes qui ont fonctionné, toutes les toilettes sont bouchées. Mais c'est Bia et son équipe qui fait assez de photos. Partout, ils font des photos. C'est-à-dire, Tout le temps, ils sont en réunion. Ils sont en réunion, ils sont en conférence internationale. Merci beaucoup, mon frère Moussa Traoré. Est-ce que vous comprenez Mais, voilà, pompez les Donc, franchement, ce que j'ai appris à travers un de mes amis des forces spéciales, Dungu, Dunguya... Parce que je me suis demandé un peu pourquoi on demande forcément d'aller chercher, d'attacher, ménoter mon oncle Amadou Damaro pour qu'il puisse se présenter à la justice. C'est-à-dire, oncle Damaro doit passer à la Kriev. Vous savez, Kasori, pour Dr. Kassoury, ça a été démantelé. Le monde entier a compris. L'accusation contre Dr. Kassoury. Aujourd'hui ne se trouve que dans la main d'une seule personne. C'est Ali Touré, ceux qui détient le document, qui accuse Docteur Kassori. Même ces avocats-là n'en ont pas. Merci ma chérie de Ils n'en ont pas. Hein. Curieusement aussi pour Amadou Damaro. Mais ces avocats, même Dr Diané, Dr Diané, j'ai un document de base. On dit Docteur Diané a 101 bâtiments à Kona, en Guinée. 101 bâtiments. Après toute vérification, ce monsieur qu'on appelle Docteur Yannine n'avait que deux bâtiments. Moi-même, je suis au courant d'une maison. Quand vous partez à Cancan, au marché de Cancan, au centre-là, il y a un étage en construction. C'est le professeur Fakonde qui a dit d'arrêter de construire l'étage-là. Mon ami, mon ami, ça a Plus, Idiamine qui est là Vous J'avais Idiamine. Idiamine était en train de faire un château à Conakry. Le procès à Fakonde a été mis au courant. Il a demandé à Idi Amin, où tu enlèves là. La... Vous savez, le professeur Fakonde ne prend pas souvent les choses au sérieux. Quoi. Sinon, s'il avait poussé les enquêtes, là, il allait mettre Idi Amin en prison. Idi Amin là, allait faire la prison. Oui. C'était les deux qui étaient en train de faire des... Je ne sais pas. Donc, mais Docteur Gianlui, il l'a arrêté. Mori comment va-t-il Docteur Yann avait arrêté. Totalement même, il s'est laissé comme ça, ils ont, et, la, et la maison où c'est tout Dr Ghani, ils ont vérifié dans tout Conakry, ils n'ont pas vu les 101 bâtiments, vous savez c'est très facile d'accuser, de charger quelqu'un, dès qu'ils sont arrivés au pouvoir, dès qu'ils ont pris les gens, on dirait les 100 bâtiments, c'est des images comme Dr Kassoui, comme c'est un Kassoui, c'est quelqu'un qui a travaillé dans l'argent, pour eux la Kassoui, il est actionnaire d'une banque aux états unis c'est pour lui les hôtels à Conakry. C'est lui qui a tout. Il a des parcs auto partout. Ils ont vérifié, ils n'ont rien trouvé. C'est comme le cas de Seul Il a fallu que certaines personnes prennent le courage de vérifier très bien l'affaire de Erguinela. La suite, vous connaissez trop bien la suite. Ils ont laissé ça. Mais s'il vous plaît, même si on n'aime pas quelqu'un, Aujourd'hui, tous les ministres du professeur Fakonde, il n'y a pas un qui a son passeport. Tous les passeports se trouvent à Bala, Bala Rémi Amara. Tous les passeports. Tu as, si, si tu es binational bina, bina, bina bas ou binational on te retire ton passeport, les deux passeports, c'est-à-dire ton pays d'adoption et ton pays d'origine. Les deux passeports, tu dois les rendre. Le voilà, c'est ce qu'il est. Ça tellement qu'ils sont régnés, tellement qu'ils sont limités, tellement qu'ils ne sont, qu sont pas intelligents, cela les a poussés à laisser le professeur Fakonde. C'est Dieu qui nous a aidés. Lui, il est arrivé à, en Turquie, il n'avait aucun document sur lui. Aucun document sur lui, il n'y avait aucun document sur lui. Maxime mon amouré, frère. il n'y avait aucun document sur lui. Docteur Kassouri là-bas, demandait à tout l'endroit Docteur Kassouri, il n'a aucun document. Docteur Kassouri, tous les documents de Docteur Kassouri se trouvent dans les mains d'Amara. Tous les documents. Maintenant, là, voilà ce qu'ils ont dit. L'affaire de, de, de grâce présidentielle. Voilà des gens qui sont en train de se tromper. Pour eux, ils peuvent tromper avec le mot. Le mot grâce présidentielle. Qui, voilà ce que Doumbouya a dit. Chauffer, les organiser, pousser, on va faire un procès. Ils seront condamnés. Après, il y aura la grâce présidentielle. Voilà le plan qu'ils ont mis sur place. Et là là. Franchement, c'est Dieu qui nous a aidés. C'est Dieu qui vous a démasqué. Moi, je me dis, nous sommes fâchés, merci beaucoup de connaître ma sœur. nous nous sommes fâchés du fait qu'il y a eu le Kourta contre notre papa. Mais franchement, si on me demande, Benito, est-ce que tu peux me situer le côté positif de ce Kouta là Moi, je te dirais que le seul côté positif de ce Kouta là c'est que le Kouta nous a permis de connaître réellement la compétence haut, le cœur bas, l'intention bas. Et la façon d'agir de toutes des personnes guinéennes qui étaient avec le Post-Safa qui étaient avec d'autres partis politiques, mais c'est que le coup d'état a démasqué tout le monde. Il n'y a pas une personne qui n'a pas été démasquée par le coup d'état. D'une manière ou d'une autre. Dans le sens positif ou même dans le sens négatif. Mais en tout cas, tout le monde est connu. Aujourd'hui, dès que Didier le nom d'un opérateur économique... Tu dis le nom d'un politicien, wow, même le Guinéen lambda, il peut te catégoriser la personne. Tellement que les gens ont une ont une, mena, ont une, une, explication complète pour chaque Guinéen, chaque politicien. On dit, bon, c'est tellement qu'ils ne sont pas intéressés. Je ne sais pas quel est le conseiller qui a dit ça à Doumbia. Parce que Doumbia, voilà, comme... C'est-à-dire, je vous dis, le seul point qui me fait mal quand je vois Doumbia, je vous dis, c'est-à-dire, il fait comme si la Guinée l'appartient, quoi. Même ceux qui sont autour de lui, c'est-à-dire comme si le prix l'appartient. Comme si ce qu'il a fait là était un acte correct. Voilà ce qui me fait mal dans tout ça là. à dire pour lui, la raison de faire un coup d'État. C'est à cause de Alpha dit qu'il nous a menti. Ils nous ont menti. Il n'a pas dit, ils, non, ils nous ont menti. Parce que si tu vérifies ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui là, tu ne peux pas tirer le prix du coup d'État. Pourquoi il y a le coup d'État quand vous regardez ce qu'ils sont en train de faire actuellement donne moi le motif alors du coup d'état le motif le seul motif ok ok je love you, baby Yeah. Mm. quel est le motif du coup d'état Brigitte, comment vas tu ma chérie il n'y a aucun motif donc regardez vous aussi regardez grand moment de comment vas tu regardez donc, qu'est-ce qui se passe? Ça, c'était avant-hier. Ça, là, moi, c'est avec des preuves. Hein. J'ai Ici, là, il, il dit, photo, ça, il y a une photo. C'est-à-dire, le gars du Force Président, c'est sa photo, ça. Il dit, voilà ce qui s'est passé. Il y a un bel atteint. Il y a un bel atteint. C'est avant-hier. Avant-hier, là. Vous savez, il avait convoqué une fois tous, les, tous ceux qui travaillent à la Kiev. Il les avait convoqués. C'est lui-même, il avait un document, tu as vu son conseiller là, chef de de cabinet il est plus mauvais que tout le monde. Le directeur, je dis le conseiller directeur, c'est pas quel eh, nom il est là-bas, c'est ou pas là-bas, j'ai oublié son nom, le gros là. Lui là, c'est le poison, c'est le les gens ne connaissent pas pourquoi Doumbouya l'a trouvé, il est le jeune frère d'un ami de Doumbouya, un ami en business, en business en Angleterre, le gars là. Je ne sais pas si c'est Yakitéba ou quoi là. Le gros comme ça là. C'est le plus grand poison du CNV Il passe, il n'a Il est le plus mauvais qu'Amara. Plus mauvais qu'Amara. Il dit Je vais te faire un confident Benito, grand frère. S'il y a tir au palais, tu sais qu'il y a des gens qui peuvent tirer sur le petit, le type là. Parmi nous là, nous les forces spéciales là, quelqu'un va tirer sur lui. Lui il est très mauvais. On dit à Malinke qu'on a filé Nafi Nafi le Nafi mais quand tu es qu'embêla mon menama n'y a pas leur kafou dit il regarde tout il écrit tout Djibaya kité oh merci beaucoup mon frère sois beaucoup c'est Djibaya kité Djibaya kité il effectivement c'est Djibaya kité il dit benito parce qu'il y a un qui contacté. c'est le, le groupe de force spéciale qui a été mité là il y a mon grand frère dedans mais je dis, même toi, force spéciale, quand tu passes là, il va même si tu fais semblant, tu mets ta main sur ton oreille comme ça là. Il dit, nous l'avons piégé cinq fois. Pourquoi on l'a piégé Parce que nous aussi, nous sommes en train de voir ce qui sont en train de rapporter les gens. Parce que, parmi nous, les forces spéciales, vous avez dit le nom de la personne qui nous, qui nous rapporte. Lui, non, c'est le numéro un. Mais le civil le plus escroc, celui qui n'a pas de limite, même si quand tu pètes là, il écrit, c'est Djibajakite. C'est lui, Djibajakite, Djibajakite Lush, qui a demandé à Dumbuya cette proposition-là. Lui, ce c'est pas le conseil directeur de cabinet, donc il faut condamner les Kassouri, les Djane, les Damaro, les condamner. Parce que l'objectif, c'est vrai, c'est le RPG. C'est le RPG parce que si on si, nous, nous Nous sommes là. a identifié à ma j'ai pris le risque de t'envoyer. Actuellement, si tu mets ma photo et ce que j'étais écrit là, je suis mort. Si quelque chose m'arrive, Benito, si quelque chose m'arrive, tu es le seul responsable. Le seul, si on me tue, c'est tu es, toi qui m'as tué. Mais voilà ce qui se passe. Parce qu'aujourd'hui, même les 2 millions et 3 millions qu'on donnait par week-end là, ils ont bloqué. Je t'informe que c'est bloqué, il faut demander. Si tu as d'autres personnes, il faut les demander. On... Actuellement, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent actuellement là. Ils ont bloqué. L'argent là est bloqué. On dit d'attendre, ça va recommencer après. Après, après quelques jours. Mais ça le... fait un mois comme ça, on ne reçoit pas l'argent par week-end. Parce que l'argent était monté à 3 millions. De 2 millions, c'est parti à 3 millions. Je dis, mais, ne les pas je te dis, ils vont les condamner, ils vont les condamner, voir la réaction du RPG. Si je te dis que Doumbouya ne veut pas être président, c'est ce qui a été dit. Et c'est trois personnes qui l'ont dit, à un ça va l'état fort, trois personnes. D'ailleurs, vous, vous êtes à la base du non-retour de, de Namori en Guinée. Namori a été envoyé au Maroc. Namori devait revenir en Guinée, occuper un poste. Mais je ne te dirai pas le poste. Namori, qui est au Maroc, là, devait rentrer pour occuper un poste. C'est ce qui a fait que Namori a accepté d'aller au Maroc. Lorsqu'on l'a dit qu'il doit aller au Maroc, parce que l'argument qu'ils ont placé devant Namori, il y a les Guinéens qui tu sais, demandent des documents pour traverser. Il faut les dissuader. Il faut contrôler les Guinéens qui viennent demander des documents à l'ambassade. Parce que vraiment, les Guinéens meurent dans l'océan, euh, euh, euh, dans, euh, dans, dans, dans la mer. Donc, non, il dit donc, je t'envoie ma photo avec Dumbia. Tu vas voir ma position. Chaque fois, quand il me voit là, il dit, est inréconnu. Et quand il m'a envoyé les trois photos. Oui, j'ai les trois photos et là, quand je l'ai vues, oui, c'était lui. Il dit, Namur, devait, Namur doit arriver. Naïbra que vous avez fait. Si je vous dis que Namori appelle tout le temps, demandez quelle est la situation, parce que Namori veut rentrer. Namori là, il veut rentrer. Namori, le général, Namori veut rentrer. Le poste qui a été proposé à Namur là. Mais je te dirai après, si je vois que vraiment tu ne m'as pas posté, je vais t'envoyer le document, le document qu'ils ont signé là, Namori est parti au Maroc, il a accepté d'aller au Maroc, je peux t'envoyer tout, je t'envoie les documents, tu vas avoir des preuves, et ça je t'autorise à mettre les documents sur les réseaux sociaux, tu peux mettre les documents, voilà, tu peux mettre, j'ai fait le lycée, le, lycée, le lycée 3 avril, comme je t'ai entendu parler, le lycée 3 avril, j'ai été au lycée 3 avril, promotion 2000 Bon, je me limite là. dit, J'ai compris. Donc, Dumbuya, vous les là, le gars veut rester au pouvoir. Il veut rester. Il veut rester. Donc, il faut condamner Kassori, condamner Damaro, condamner Oye, condamner tout le monde. Et en même temps, préparer une grâce présidentielle, comme si en, nous en avons besoin. C'est à cause que j'ai mis que grâce présidentielle. Oui, c'est la grâce présidentielle que Doumbia va signer, gracier tout le monde. Pour faire croire à la communauté internationale que non, c'est bon, c'est réglé. Ce n'est pas seulement les cassoles qui vont gracier, Il y a beaucoup qui seront graciés. Mais c'est ceux qui vont accepter d'être jugés. Et je vais te faire un dernier confident. Euh, Traoré. Euh, de Traoré du fer, celui qui a qui est, qui est accepté d'aller, Traoré là, il faut demander à ses proches pourquoi il a accepté de partir. Il y a des boucs qui me disent, ils ont corrompu le gars là d'accepter de se présenter, parce que lui-même il ne voulait pas se présenter à la barre. Traoré des fer là, il ne voulait pas se présenter. Mais on l'a dit, il faut partir, parce qu'il faut moduler. Ils ont négocié avec parce qu'il faut que Traoré aille là pour que les autres... Traoré est parti, vous êtes tous accusés, il faut partir. Mais ils ont été surpris que les autres la refusent que de partir. Aujourd'hui, tout est bloqué. Au lieu qu'on reflibaye, je l'ai vu, aujourd'hui, il était assis dans un divan là. Il n'était pas assis dans un fauteuil, dans un... il était dans un divan. Il était là sur son téléphone, il a chuchoté. Après, il la poste qu'on a Et puis, nous l'avons suivi. Nous l'avons suivi. Et puis, vous ne connaissez pas le candidat de Doumbouya. C'est moi qui te le dis. Il faut demander à quelqu'un. Le candidat que Doumbouya veut, là, c'est un soussou. Voilà, c'est un soussou que Doumbouya. Ce n'est pas un maliké, c'est un soussou Il veut mettre. Un soussou. Je vais te donner son nom. Il est là-bas, il est là-bas. C'est lui. C'est pour. Parce que c'est c'est comme. C'est comme euh, le testament devant lui. Lui-même, il sait que Kassori peut être s'il y a une élection, là, il va être président. Mais on ne veut pas, c'est pas lui qui ne veut pas Kassori. C'est la France qui ne veut pas entendre parler de Kassori. La France ne veut pas entendre parler de Kassori. Surtout l'ambassadeur. Si tu entends ce que l'ambassadeur dit avec euh, Dumbuya, j'ai envie de dire aux gens que toute la Guinée doit se lever. Parce que l'ambassadeur lui parle comme son petit frère. Il dit, l'ambassadeur, si tu entends ce que l'ambassadeur dit à Doumbouya, la façon dont il parle à Doumbouya, tu ne vas pas croire. C'est parce que vous ne... Si avec l'ambassadeur il n'y a pas de conseiller, il n'y a que les forces spéciales. Et dans les forces spéciales, il n'y a que six personnes, dont moi, comme son petit, comme ça dit, il lui parle. C'est comme s'il si le dicte ce qu'il doit faire. Et ce qu'il le dit là, c'est ce qu'il fait. Tout ce qu'il dit là, c'est comme ça, il agit. C'est comme si quelqu'un est en train de dire à l'ambassadeur, il faut lui dire ça. Dis-lui ça. Dis-lui de faire ça. Dis-lui de faire comme ça. Et c'est comme ça, il fait. C'est comme ça, il agit. Latéralement, comme ça, il agit. Nous sommes là aujourd'hui. Pourquoi Ningui contacté c'est parce que on, si on, on te dit qu'on n'a pas peur, on a menti. Tous les éléments de force, il n'y a pas un qui n'a pas peur. On ne sait pas à quel moment nous serons attaqués. Il y a eu un incident à Kassa. Peut-être que vous avez appris ça. Il y avait des éléments ici-là, des éléments de Baka qui étaient là-bas, qui ont refusé de, de, de répondre à des appels parce qu'on devait les arrêter. C'est comment on le ferait. là qui est parti. Il y a eu un incident. Le, demandez. Personne n'en parle. Personne n'en parle. Je n'ai vu aucun média en parler. Personne n'en parle. Ça s'est passé à Carles. Il faut demander, vous Ils sont allés les prendre, mais ils n'ont pas pu. Les gens là sont partis comme ça. Et c'est grave. C'est très grave. Il y a voilà, des militaires de plus qui sont hors de contrôle. Nous avons aujourd'hui... On a totalisé plus de 300 militaires hors contrôle. 300 militaires, des vrais militaires hors contrôle qui ne sont pas sous contrôle de Sadiba. Donc, gardez la garde. Parce que nous, je le dis, je, parce on, on me l'a dit et je le dis, j'explique le passage là, parce qu'il faut clarifier les choses. Il faut clarifier les choses. La, la grâce présentielle, c'est quelqu'un qui a été élu. Ou bien quelqu'un qui est, comme eh, Assimi Gauthier l'a fait avec les militaires ivoiriens, lui aussi il va faire, on dit non, il veut la paix et autre là. Mais ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Donc, gardez la grâce présentielle là pour vous. L'essentiel pour vous, je résume, c'est lundi là, vous avez écouté Kundro Soufine FM. Parce que, on ne peut plus reporter. Quand on donne le planning là, on donne le planning, l'itinéraire. Les lettres ont été déposées. Vous avez vu, les lettres ont été déposées. C'est terminé. Il y, aura, il y aura Le lundi là. Et aujourd'hui là, il y aura, ils veulent faire, ils veulent préparer une contre-manifestation. Faites-le. C'est-à-dire pour accuser maintenant, pour dire non. Voilà, parce que j'aurais appris des militaires en civil pour faire des contre-manifestations. Et aujourd'hui, nous nous savons très bien, personne ne peut manifester pour le CNRD. Personne ne peut manifester pour le CNRD. Votre deal là, ce que vous avez, l'ambassadeur de France vous a demandé de faire là, c'est-à-dire les condamner, attirer le jugement, les condamner et puis le gracier, ça ne marchera pas. Vous avez écouté les avocats de, de Dr Yanné, parce que eux là, ils ont été très clairs, ils vont aller à l'affrontement directement. Bien sûr, allez-y écouter l'imam de Zélekoré, l'imam de -Koré, qui a été très clair, très tranchant. Il a dit qui veut l'entendre, le grand imam de Zélekoré. Moi, ben, j'ai vu la vidéo. Ceux qui sont dans mauvais rêve là, qui dit que dans la forêt est derrière lui, allez-y écouter l'imam. Vous êtes en train de jongler dans le vide. Ce qu'il dit, il salue ce que, que le procès Fakonde a fait pour la Guinée, pour la forêt. Il le dit haut oh, et fort à qui veut l'entendre. Donc, euh, gardez la grâce présentée là pour vous. Nous, on s'en fout. On, personne n'en a besoin. Personne n'est demandeur. Encore une fois, je vous demande pour terminer. Concentrez-vous sur le lundi. Parce que ce qui va se passer le lundi, c'est typiquement la façon dont ça s'est passé le 28 septembre. Mais est ce qui les différencie, c'est que ce sera... Il y a un guide. Voilà. Il y, a, il y a un guide. qu'on a fait de sorte qu'on sait ce qu'on doit faire. Ce qui doit être fait là. Parce que le document de guide là a été envoyé à la communauté internationale. Kunduna a été très intelligent. L'Union Européenne en a, l'ONU en a, et le Parlement Européen, le Parlement européen en a, et puis la CDAO en a. Ils ont la copie. Donc nous avons envoyé l'IT, le guide. Donc si quelqu'un vient provoquer les manifestants, ils tireront les conséquences. Parce que là, on le sait. C'est aux communes d'encadrer. Parce que ce n'est pas... Aucun gendarme n'a été mentionné. Nous n'avons pas demandé à la gendarmerie, à la police d'encadrer. C'est les communes où le cortège doit passer. C'est le, les communes là qui sont chargées d'encadrer. De si un militaire qui, comme il le fait la dernière fois, le bataille rentre dans le quartier, les miliciens, par le bataille, les escadons de la mort, qui sont avec eux là, qui ont le tenu du bataille, qui sont rentrés, partis tirer le petit, qui n'était pas manifesté, parce qu'à 23h, on ne manifestait pas, on l'a abattu, là, il y a une balle dans la poitrine. Donc, c'est pour vous dire encore une fois, que de vous concentrer sur l'essentiel, le lundi là, chacun va lire dans ce pays là, parce qu'il n'y a pas l'argent à la Banque Centrale, c'est connu de tout le monde. Le trésor doit à la banque centrale, l'argent qui a la banque centrale, l'argent des gens. La banque centrale dit qu'il ne paye pas un fonctionnement avec l'argent des gens. Dombé a lui dit qu'il va payer. Il y a tous ces exemples-là, pour vous, pour que vous, vous réveillez, vous sortez le lundi. Parce que ça, là. Le lundi, là, ce n'est pas la manifestation du FNDC hein. C'est une marche pacifique. Une marche. Marcher. Il s'agit de marcher. Voilà. Donc, portez-vous très bien. Alors, garde ta, ta grâce présentielle. Dr. docteur Kassoura était très clair. Il préfère mourir dans l'honneur au lieu d'être un lâche. Mais comme vous ne l'avez pas compris, vous connaissez un lâche. Un lâche là. Le lâche là. C'est-à-dire, lui, il veut négocier souvent pour se protéger. Mais il y a de ces personnes qui sont nées pour le public. Pour le public, rien que pour le public. Ces personnes-là. C'est le Ponsafakone, c'est le Dr Kassori, le Dr Diane. Il préfère. Les gens-là préfèrent mourir dans l'honneur au lieu d'être un lâche. Dr Kassori, a, a, qu'est-ce qu'il n'a pas fait dans sa vie Donc, il préfère. Et vous avez écouté les avocats de Dr Diané. Donc, je ne sais pas ce que vous allez faire maintenant. Gare, prenez votre garde présence là, remettez à Diané. Remettez à Diba sa garde présentiel. Nous, on vous voit où les petits frères et les petites sœurs de vos épouses, là, vous les membres du Sénat, on les voit, ils nous écrivent, à, à, comment vas-tu Benito Dès que tu cliques là, tu appelles le numéro, moi je vous dis, hein, j'ai un numéro, il y a quelqu'un à qui j'envoie vos numéros quand vous m'appelez là. Dès que tu envoies, il vérifie, il dit, c'est le, le jeune frère de tel du gouvernement, c'est la jeune sœur de tel. Là, laissez ça, je dis parce que je t'ai vu ici, là, sur ma part, tu as voulu me piéger, mais tu es la sœur d'une ministre. Moi, moi, je ne te répondrai pas. Tu comprends Rendez-vous ici, je veux te voir, on va se rencontrer. De comme ça, comme ça. Il faut te calmer. Voilà. Toi, tu es sur le coup, moi je suis sur le coup. Tu connais les deux sur le coup. Voilà. Tu connais sur le coup, tu ne connais pas sur le coup. Voilà. Donc, portez-vous très bien et merci. Lundi, n'oubliez pas le lundi. Hein? Concentrons-nous sur le lundi. Et de passage, moi je remercie Kunduno. Il a fait une très bonne communication. Passe Abakar, qui visage, Parce que ce lundi-là, vous allez sentir. Parce que nous allons le lire. Ce que les gens ont demandé le 28 septembre, là où il y a eu des morts, là. Nous, c'est devant le palais du peuple. Ce n'est pas au stade d'enfermer les gens pour les tuer. Nous partons devant le palais du peuple. Non, beau-fils, c'est comme ça. C'est ta jeune sœur il, il appelle tout le monde. Moi, je veux... N'importe quoi. Moi, je te dis... Je t'ai dit, moi là, si tu es la reine d'Angleterre, même si parce qu'elle était très belle, la queen était très belle. Même si tu es la reine d'Angleterre là. Mais moi là, je ne veux pas, j'ai pas envie d'insulter. Voilà, les Don café là, le Djoujou là, grand cascadeur, merci beaucoup grand frère. Donc des femmes doncafré, là, moi je n'en veux pas. Tu connais femme Don café, là? Voilà. Moi je porte, j'enlève une autre porte comme ça là. Toutes les femmes que tu as, les femmes ministres là, la plupart sont des femmes donclées. Voilà, Faut les demander comment ils ont été nommés. Faut les demander à Prisimo comment elle a été nommée, Prisimo. Faut demander à Prisimo comment elle a été nommée. Pff. Regardez votre ministre du, la ministre du... Pas ici, la ministre du commerce. S'il si a des frères et de soeurs sur ma part, demandez à la dame là vraiment de trouver un bon couturier. Ou bien une très bonne couturière. Voilà. Je ne connais pas la température. à Je ne sais pas s'il fait chaud à Conakry, mais je l'ai vu. Un, un pull, le pull manche là, et robe, non, je me suis demandé réellement si elle est sortie devant son mari. Parce que moi là, tu t'habilles, tu viens, je dis bon, je suis d'accord, tu es très belle, mais va te changer. C'est simple. Voilà des guignols, des sorciers, regardez la dans de l'enseignement supérieur, on dirait euh, euh, Spinoza. Tellement que non. Et ça là tu vérifies, Il peut faire quatre heures en train de se saper quatre heures, ils sont en train de mettre rouge à lèvres, de regarder, tourner, tourner. Les belles femmes n'ont pas besoin de prendre le temps pour s'habiller. Les belles femmes. Mais si tu vois une femme faire 45 minutes, 50 minutes, une heure de temps en train de s'habiller, voilà, il faut, il faut la... Bon, portez-vous bien. des femmes, guignolent comme ça, là, je ne sais pas comment même j'ai peux les